What's up guys, it's Kojiaz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tutoriel, les amis Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto euh, Actuellement vous êtes sur, un, sur euh, Mon écran où je suis en train de De, de tout simplement genre, ma voix etc Enfin bref, aujourd'hui Ce que je vais vous apprendre pas à parler Ce que je vais vous apprendre à télécharger c'est ça NVIDIA GeForce euh, non, ok se passe-t-il Que se passe-t-il passe What What <rire> Que s'est-il que passé Attention. Que se passe-t-il Que se passe-t-il Que s'est-il passé euh, L'enregistrement n'est pas fini. Ok. Donc ça m'a changé de page entre temps. Ok. Bref. Donc ce que je vais vous apprendre à télécharger actuellement, c'est ça. Euh, cette fenêtre. NVIDIA GeForce Now. Donc NVIDIA GeForce Now, si vous savez pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est C'est une application créée par NVIDIA qui est un gros créateur de d'une carte graphique excellente etc et c'est une application qui va vous requérir d'avoir une bonne connexion internet enfin pas forcément une excellente excellente mais une bonne connexion internet et même si vous avez un peu une mauvaise connexion un peu je vais vous montrer à la fin de la vidéo je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment euh, comment régler un peu ce problème de, de mauvaise connexion pour quand même avoir un bon jeu qui tourne bien avec assez d'fps donc tout de suite on va euh, voir comment bah, Comment on télécharge ça donc Première chose, il faut vous rendre sur le site NVIDIA Et exact donc Qu'est-ce que vous faites vous, vous marquez NVIDIA GeForce Now, vous cliquez sur le premier lien Je vais vous mettre ce lien dans la Dans la description tout de suite Donc ce que vous faites, je vais mettre Ce lien dans la description tout de suite Et donc vous allez venir cliquer sur télécharger Moi personnellement je suis sur PC Windows, donc je vais venir télécharger Sur PC Windows donc ce que vous allez faire, vous cliquez dessus, vous choisissez l'emplacement où vous voulez le télécharger, moi par exemple je mets, je télécharge dans téléchargement, hop, directement, enregistrer, tac, et donc si vous voyez en bas à gauche, normalement c'est en train de télécharger, hop, vous voyez c'est très rapide, hein. il ne reste que deux secondes directement, tac, c'est 77,9 euh, méga optique. quand même, c'est pas, pas énormément euh, beaucoup, donc là ce qu'on va faire, on ne va pas fermer Chrome, alors, ce que je vous conseille de faire aussi en même temps, si ça ne se télécharge pas aussi vite Mais même si ça se télécharge vite, ce que je vous conseille de faire en même temps C'est d'aller sur Chrome aussi, donc on va fermer la deuxième page Et euh, vous allez, bah non en fait, même pas, attendez, attendez, je fais n'importe quoi Vous n'avez pas besoin de fermer euh, cette page Vous restez sur la même page et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le petit logo NVIDIA Qui est ici, vous voyez, est marqué GeForce Now télécharger GeForce Now, vous cliquez sur NVIDIA Ça va vous rediriger Sur le site NVIDIA Tout simplement, tout court Donc ce que vous allez faire Maintenant depuis ici, c'est que Là, vous avez un petit logo Où il y a marqué My Account Normalement, si vous n'avez pas de euh, D'account Vous venez ici c'est totalement fou je suis n'importe quoi donc normalement vous venez vous cliquez ici sur my account et ce que vous allez faire c'est que ça va vous euh, mettre ici avec se connecter avec Nvidia donc normalement vous êtes ici vous êtes en train de télécharger donc vous n'avez pas bah, encore de compte Nvidia GeForce ou si vous n'avez de compte Nvidia donc et si vous en avez un c'est parfait vous n'avez pas besoin de vous pouvez sauter cette étape là mais donc, en grande majorité, je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas de compte Nvidia. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez, vous n'avez pas de compte, créez un compte, ou alors vous vous connectez avec Gmail ou avec Facebook, enfin, comme vous voulez, vous créez un compte, etc. Bref, donc après avoir créé un compte, ce que vous allez faire, vous allez quitter, parce que le est déjà fini, je pense. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre exploitateur de fichiers, vous allez Ouvrir l'emplacement du fichier où vous avez téléchargé nvidia.gforce.z. Donc vous venez, vous cliquez tout simplement. Hop, donc là ça va vous faire ça. Et euh, tout simplement, ça va. Euh, ça va tout simplement. Bah, vous attendez, vous, ça va vous ouvrir euh, la page Nvidia à la fin. Donc ça va vous demander ce que vous voulez en français, en anglais. Un peu votre localisation pour savoir si s'ils vont mettre les jeux en français, en anglais et puis aussi les serveurs euh, où ça va vous mettre. Et puis ça va vous ouvrir à la fin une page comme ceci. Donc là, c'est en train de charger, etc. Ça va vous faire ça aussi. Et ça va vous ouvrir une page. Voilà, ça va vous ouvrir une page comme ceci. Donc normalement, dans ma bibliothèque ici, vous n'aurez pas encore de jeu. Vous aurez recherché et ajouté vos jeux normalement. Mais ça va vous mettre ça. Le pouvoir de jouer. Ça, vous mettez un peu les jeux à la une. Ici, vous avez les free-to-play, genre Fortnite, etc., etc. Alors, pour faut savoir un truc. Pour jouer un jeu sur NVIDIA GeForce, il faut le posséder. Par exemple, Rocket League, il est sur Steam. Il est payant. Mais il faut l'avoir acheté sur Steam pour pouvoir euh, jouer sur NVIDIA. Donc, là, une fois que vous êtes ici, vous avez créé votre contre NVIDIA. Vous avez... Euh, L'application tout simplement, vous avez une bonne connexion ou une mauvaise connexion, c'est pas très grave, on verra après. Donc là ce que vous faites, vous vous login et ça va vous remettre bah du coup sur cette page là avec vos jeux, euh, etc. Si vous les avez déjà mis. Donc là maintenant, ce que c'est la deuxième partie de la vidéo, donc un peu la fin. Euh, je vais vous montrer comment euh, faire pour quand même avoir à peu près une bonne connexion, des bons settings sur euh, par exemple Fortnite, un jeu auquel je joue beaucoup. Pour quand même, même si vous avez une mauvaise connexion, euh, pouvoir quand même utiliser ça sans avoir euh, le petit truc rouge. Donc là, je parle pour ceux qui ont déjà utilisé ou même si vous n'avez pas utilisé, ça peut vous être utile. Donc là, juste ici, vous avez le petit outil qui s'appelle paramètres. Donc, vous cliquez dessus tout simplement. Là, l'emplacement du serveur. Donc, l'emplacement du serveur, effectivement, vous n'allez pas vous mettre en US si vous êtes en Europe euh, ou voilà. Donc je vous déconseille de mettre auto. Vous pouvez mettre enfin euh, vous pouvez mettre auto effectivement, mais ça faut pas mettre US ou etc. si vous êtes en Europe par exemple. Moi je mets Europe ouest, alors parce que Europe ouest c'est un, un serveur à côté de chez moi, au Central 4, ou Central 3. Enfin bref. Donc là c'est là où euh, on va venir. Donc normalement, là je fais. Je sais qu'il y a des tutos un peu plus poussés où il faut aller dans les logs, etc. Mais on va rester très simple. Donc ce qu'il faut faire, déjà, normalement, quand vous venez ici, vous êtes là, vous avez cette page-là. État du réseau, euh, abonnement gratuit, etc. Voilà, tout simplement. Et là, vous êtes normalement sur équilibré. Donc c'est un peu normal, ça va utiliser 10 gigas par heure. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous mettre en économie de données, c'est pas forcément très bien, mais si vous voulez pas utiliser trop de, trop de trucs, ça peut être pas mal. Alors, vous pouvez vous mettre en compétition, bien sûr, si vous faites des compétitions. Mais ce que je vais vous conseiller, moi, pour ceux qui ont une petite... Vous euh, voyez, moi, j'ai déjà fait les settings, etc. Normalement, vous venez ici, vous êtes à peu près à 30... Entre 30 et genre 36 mégabits. Normalement, vous venez ici, vous êtes à 36 mégabits. Et euh, tout ça est, est activé. Donc, ce que vous faites, c'est... Ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est la personnaliser. Vous venez en personnaliser. Et vous mettez euh, pour ceux qui ont une mauvaise connexion entre 5 et euh, 10 mégabits si vous avez une beau, très bonne connexion 10 mégabits sinon 5 sinon vous mettez entre les deux comme vous voulez moi personnellement je mets 5 c'est pas mal j'ai une bonne connexion quand même donc je pourrais me mettre sur 10 d'ailleurs je vais me mettre euh, par exemple à 8 ou à 9 voilà je vais me mettre à 9 c'est pas mal donc la résolution je vous déconseille de la changer ça change pas trop L'image, le taux d'image par seconde, vous restez à 60 fps. de réglage de réseau pour faible qualité, vous gardez ça, effectivement. Et le la synchronisation verticale, vous pouvez la laisser ou la désactiver, mais je vous conseille quand même de la laisser. Donc voilà, c'était le petit tuto du coup pour euh, pour télécharger Nvidia GeForce. C'est aussi un petit tuto pour euh, les réseaux de faible qualité ou si vous voulez quand même avoir une petite euh, qualité constante. Bref c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé quand même. C'était un petit tuto, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, dis moi si vous voulez sur quoi vous voulez que je fasse un tuto par exemple des réglages, des euh, comment euh, poster une vidéo YouTube, comment faire euh, je sais pas un montage, euh, quel site j'utilise pour montage, comment utiliser un, un site de montage, comment faire une bannière, comment faire euh, voilà quelque chose, je pense que je vais vous faire une, un petit tuto comment faire une bannière, etc. Ça peut être pas mal. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo quand même. N'hésitez pas à lâcher vos petits pouces bleus, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires euh, quel skin vous voudriez que j'achète. Dites-moi dans les commentaires quel skin Fortnite vous voudriez que j'achète. Voilà. Dites-moi d'ailleurs aussi votre skin préféré. Ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Activez la cloche des notifications comme vous le voyez affiché à l'écran. Et sur ce... Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était jasco, Peace out